Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 158. Aujourd'hui je vous fais une vidéo d'une compagnie qu'on n'a jamais vue à Weedman euh, parce que c'est un produit qui vient de l'Alberta. Merci à Stéphane qui m'a envoyé un produit euh, de la compagnie AG Medica Biosciences. AG Medica Biosciences, ils ont la compagnie verticale ici et puis on sort là, le Cold Creek couche, avec un pourcentage de THC de 22.89. Merci beaucoup Stéphane. Ce produit-là, mesdames et messieurs, a coûté 55$ à Stéphane. Euh, il m'a envoyé la facture. Et quand on regarde sur le site Internet, ça vaut 52.99$. Euh, AG Medica Biosciences ont 10 produits en Alberta. Euh... Ils sont tous à 52,99$. Mais écoutez ça, je ne sais pas qu ce qui se passe là-bas, je ne sais pas si c'est y a de la compétition en, à l'interne hein, euh, dans l'autre province, en Alberta. On sait que l'Alberta, c'est une province dans l'ouest du Canada. Et euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, ce qui se passe au Canada, je sais qu'il y a des Français qui nous regardent. Chaque province a leur petite réglementation un peu différente l'une de l'autre. Parce qu'on sait que le cannabis est légal à travers le Canada. Mais l'Alberta, qui est une, di, une province différente de celle du Québec, a leurs fournisseurs euh, accrédités par Santé Canada. Hein, chaque compagnie euh, qui sont en euh, vendre dans chaque province doit passer les tests de Santé Canada. Donc, euh, AG Medica, Biosciences, ils sont en, dans les Alberta Cannabis. Alberta Cannabis, qui appelle le euh, site Internet. C'est pas SQDC, c'est albertacannabis.org. Donc, AG Medica Biosciences, euh, ils sont en Alberta, ils ont sorti Vertical, cette compagnie-là. Euh, ils ont la particularité de trimer leur cannabis à la main. Donc, euh, c'est un petit peu plus délicat, c'est euh, mieux pour les trichomes, c'est moins magané par les machines, la cocotte elle-même est moins brassée. Euh, et mon vidéo, faut que je le fasse rapidement parce que je sais pas qu ce qui se passe. J'ai vidé mon cellulaire. Et puis là, si je ne peux pas faire une vidéo plus longtemps que 17 minutes et 30, pouvez-vous m'aider et m'écrire dans les commentaires? Je vais, faire, je vais faire des recherches sur Internet, inquiétez vous pas. Mais j'ai de moins en moins de temps de disponible pour faire une vidéo. Euh, puis pourtant, j'ai rien dans mon cellulaire. C'est ça qui est bien spécial. Avant, je peux faire des vidéos dans, de 30, 35 minutes. Et puis, euh, là, ça a diminué à 22. Là, j'ai fait le ménage. Puis là, c'est rendu à 17. J'enlève des choses, puis j'ai moins de temps. 55$ que Stéphane a acheté ça. 55$ sur le site Internet. Euh, tous les produits sont à 52,99$. Sur les 10 produits, il y en a 9. Sur 10 qui sont en spécial. Lui, il restait à 52,99$. Pourtant, Stéphane a payé 55$, 2$ de plus. Je ne sais pas qu ce qui se passe en Alberta. Je ne sais pas si c'est la compagnie AG Medica Biosciences qui ont des problèmes. Ils ont passé tous leurs produits de 52,99$. Là, il y a une barre rouge sur leurs produits. Puis, il y a le prix à côté, 34,99$. Ça, je ne sais pas si vous le savez. C'est 18$ de rabais. Mais lui, il est resté à 52,99. C'est le seul qui n'a pas baissé. Donc, ça doit être quand même le plus populaire de la compagnie. Euh, 22,89 de THC. 22,89 euh, Cold Creek Kush. Ça a l'air vraiment intéressant. Le nom euh, nous fait peur. Le petit seal ici, rouge de l'Alberta. Euh, chaque province a leur couleur différente. On sait que l'Ontario, c'est jaune. Le Québec, c'est bleu, je crois. Merci beaucoup Stéphane, vraiment, euh, ça va être le cannabis le plus dispendieux que j'ai essayé. Euh, J'avais essayé les Broken Coast à 46$, et puis là ici, 55$, facture à l'appui. Je sais pas pourquoi tu as payé 2$ de plus que sur le site internet. Ils sont tous en spécial à 34,99$, 18$ de rabais. Celui-là est resté à 52,99$. J'ouvre ça immédiatement on ne sait pas à quoi s'attendre euh, hey, Écoutez, 52,39$ ça doit être qualité broken coast je l'espère on sait qu'au Québec on est choyé euh, tout le cannabis est moins cher et moins dispendieux au Québec donc un contenant petit un peu comme San Rafael même chose que San Rafael ces sûr là on a été bien chanceux hein euh, ce ciel là, c'est. Je sais pas quelle compagnie qui avait ça. Mais euh, on a toujours été vraiment content de l'humidité. Un style efficace. Sans fleuri. Euh... Même ça sent euh... sûrement fruité là. Les cocottes sont pas super super là, c'est euh, des petits morceaux, c'est vraiment émietté. Tricôme à l'extrême. On pense que, je pense que le givrage est là. La résine, hein, c'est résineux. Je, je... Ah, c'est givré, il y a plein de trichomes, c'est blanc, blanc, blanc. Euh, c'est vraiment de la petite, petite, petite, cocotte, mais ça me fait penser à Sandra raphaël Il y en a qui ont vraiment été fâchés, euh, déçus, déçus, euh, avec Sandra raphaël dernièrement, des petits, petits, petits morceaux. Mais écoutez, le produit est quand même excellent. Euh, le goût est quand même là. Euh, les terpènes, les arômes, c'est encore là. Euh, ça bosse, ça bosse le pink couche. Même à 17%, ça bosse. Mais là, ici, euh, le... Green... Non, excusez-moi. Le cold. Le cold creek couche. Il y a un gros, beaucoup de tricônes. Ça me fait penser à... moi va dire du grill. All right. <coughs> J'ai trois cocottes euh, petites. Puis le reste, c'est vraiment des miniatures miettes, là... Où, euh, Popcorn, comme on dit, hein? J'ai le bracelet ici du show de boucan. Allez vous procurer ça. Mart Tattoo, dans le show de boucan, il fait des euh, bracelets comme ça. Il vend ça à sa boutique. Vous pouvez passer à sa boutique. Vous pouvez communiquer avec lui sur euh, Instagram pour... Euh, vous, vous envoyer ça par la poste. C'est 2-3$ de plus, là, pour euh, envoyer ça par la poste. Euh, je pense qu'il vend ça 5-6$, là plus la poste, ça revient à 8$. Informez-vous, informez-vous. Un petit bracelet, c'est écrit le show de boucan. Euh, en caoutchouc. Rentre ça dans le, dans le bras. Ça fait un petit look. Ça nous encourage, ça nous aide beaucoup. Allez voir ces vidéos, allez vous abonner au show de boucan. Mart est bien sympathique. Il répond à vos questions, à vos commentaires. Alright, on revient ici. On remercie Stéphane de l'Alberta. Hey, je m'en viens pas que je ça d'Alberta. Vraiment dispendieux comme produit. Ça serait supposé être bon. Les cocottes sont un peu comme 48 nord. Euh, assez dense. Euh, ça sent les agrumes. J'ai même pas la description ici avant que moi. Je devrais regarder ça ici. Je regarde des informations sur le site de l'Ontario. Euh, le site de l'Ontario, le taux de THC, il indique entre 17 et 24,5. Moi, j'ai eu quand même 22,89. Euh, un indica. Herbal, terreux, pineux, pine, pine, pine. Arôme de pain, de bois... Bon. en tout cas c'est pas écrit que il y a pas de fruité là dedans il y a tout son fruité mais c'est floral aussi floral euh, ils l'écrivent là. ok je roule ça ça a de l'air pas quand même Hey, 34,99$, 18$ de moins. Le gars qui a acheté ça à 52,99$ s'est fait fourrer en tabarnak. Toute la gang. Ça restait ses tablettes à ce prix-là. Hey, c'est comme Exo qui baisse de prix, mais là, 18$ de rabais. Ça, c'est une drop de prix. Je ne sais pas si c'est le gouvernement de l'Alberta qui se faisait une grosse marge de profit. Ou si c'est la compagnie euh, qui a baissé ses prix. Donc, je le répète cannabis qui est trimé à la main. Quand il n'est pas trimé à la main, ben, c'est trimé dans des machines. Ils le cannabis, mais sans une machine. C'est des machines qui, qui tournent, qui roulent. Le cannabis, il se fait, euh, je pense, couper les feuilles, de, des petites euh, sugar leaves, des feuilles sucrées. Ceux qui font pousser leur cannabis à la maison, euh, ils ramassent les feuilles sucrées, souvent pour faire du hache. Des dérivés du cannabis. Ça, c'est une fleur séchée qu'on fume. Alright, hey, euh, cannabis haut de gamme. 52,99$, 55$ avec Stéphane, facture à l'appui. Merci Stéphane, vraiment incroyable. Ouais, floral, floral floral. Ah ouais, floral, hein, c'est un peu euh, un goût de parfum, ça, hein? c'est dans la dernière vidéo que j'ai faite euh, auparavant, j'avais dit un goût de parfum C'est marre floral. <coughs> Pas mon arôme préféré, vous savez. Malgré que le pink couche, euh, ça goûte la rose, mais... C'est pas ça, c'est pas Pis là, C'est couche, hein. Pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas le goût de OG couche. C'est fort. C'est fort. Mais ben c'est... Broken Coast, c'est meilleur. Broken Coast, c'est vraiment meilleur. Euh, qualité de cocotte, là... Euh, je, je, Écoutez, vous savez comment... Que San Rafael, c'est ma compagnie préférée. Rapport qualité-prix. Ça, c'est vraiment trop dispendieux. Mais... Euh, la qualité de cocotte, ça me fait penser peut-être à San Rafael, mais ça ne bat pas San Rafael parce que c'est beaucoup trop dispendieux, ça ici. Là, c'est rendu à 34,99$. San Rafael, c'est 30$, 30,50$. Donc, c'est encore un 5$ de trop. Je sais pas si on ont broken course en Alberta. Ils ont Afria. Et puis Afria, est-ce qu'ils ont, ils ont Soleil, Good Supply? Ils ont-tu du. Euh, ils ont Riff? Ils n'ont pas mis de Broken Coast Non! Surtout que le Broken Coast va rentrer là... Euh... Ah, ils ont du Broken Coast, pardon. Wow. OK. Jouer Broken Coast, Rockstone, 95$. 95$. Mais c'est pour des 7 grammes. Ils vendent des 7 grammes de Broken Coast à 94$ et 99$. Le Broken Coast, 7 grammes en Alberta... Seulement 3$ de plus qu'au Québec. C'est 49,99. C'est cher, c'est cher. Mais seulement 3$ de plus qu'au Québec. Donc, un Rockstone ici, là, de Broken Coast en Alberta, 49,99. Tu prends ça tout de suite, tout de suite, suite, avant le Cold Creek couche de Vertical. Puis là, c'est écrit trimant la main. Euh, les cocottes étaient toutes émiettées. Il euh, n'y avait, y avait pas de feuilles là-dessus. Il n'y avait pas de feuilles. Qualité sans Raphaël. Qualité San Raphaël. Je vais mettre une photo sur mon euh, site internet. Vraiment, là, vraiment... Euh, beaucoup de tricômes... Euh, Vraiment, vraiment tricot. Beaucoup c'est blanc. Il y a des petits points blancs. Mais c'est fort. Alright. <coughs> Je te laisse là-dessus. J'ai hâte qu'il y ait des 7 grammes en Alberta, au Québec. De... Dans le fond, ça va être euh, un petit rabais. Un petit rabais. Quand même, quand même. Broken Coast qui a des 7 grammes en Alberta. Merci à Stéphane qui m'a envoyé euh, ce super cannabis de Ag Medica. Ag Medica Biosciences. C'est bien cela. Ag Medica Biosciences. Avec le vertical cold creek couche. Faut que je vous laisse les boys. Il me reste seulement. 45 secondes à cette vidéo. Donnez-moi un pouce, abonnez-vous, et puis euh, demain, je vous envoie une autre super vidéo. Merci, bye.